Il a pas mecha, il a pas Murloc, donc il euh, bon, y a pas mecha, c'est pas tr très grave. enfin En tout cas, ce n'est pas très important. Mais surtout, il n'y a pas Murloc, donc on va plutôt être dans des compos big. Euh, Tamsin ça peut être rigolo dans des compos big, même s'il n'a pas d'armure. Joliet a de l'armure. Après, Joliet, bête peut-être ripop, Joliet, démon. Est-ce que Joliet est fort Ah Je n'aime pas trop. Maiev, why not Maiev, ça peut être pas mal, parce que l'objectif, c'est de jouer peut-être big. Et Bayev, c'est un perso qui peut nous permettre de récupérer des tavernes 6. Ouais, le joli est mal noté. Après, mal noté quoi par rapport avec le tracker les, les statistiques, hein. faut, faut, pas, faut faire un petit peu attention. Bon. Est-ce qu'on prend anti-scolaire ou mini-mirmidon Logiquement, T-Scolaire est censé quand même être un peu meilleur, sachant qu'au début, on va quand même essayer de tempo. J'aurais tendance quand même à... Après, si on... C'est pas assez dur à dire. Lui, il arrive dans Milan, quoi, mais... Enfin, dans Milan, non. Et je pense qu'on va quand même prendre le T-Scolaire. Oh, on gagne. Incroyable. Attends, mais... Ah ouais, non, on découvre une bête. En... Ah, il l'a pas fait C'est bizarre J'aurais pu avoir un... Qu'est-ce qu'il a fait Bon, c plutôt cool. C plutôt cool, on a ça et ça. Euh, on va pas pouvoir sur T-Scolaire. On va juste l'acheter. Sinon, il va arriver dans trop longtemps. Et par contre, on va pouvoir sur le 1-1. Ça, il arrivera après l'autre. Donc, on risque de perdre un petit peu de PV, mais c'est pas très grave. De toute façon, là, lui, il est taverne 2 normalement. Attends mais c'est bizarre ce qu'il a fait On est d'accord Je comprends pas trop Bubbles Il avait, découvre une bête Il aurait pu payer deux et avoir une 1-1 Pourquoi il a voulu avoir une 3-1-Uran Il y a un truc que je comprends pas ah, C'est bizarre oh, peut enfin, Je comprends peut-être qu'il a fait nimp Mais mais c'est quoi la mode des anciens là c'est quoi Ça a été EP ou quoi C'est pas possible. C'est quoi Mais c'est la pire carte. Pourquoi ils prennent tout ça Qu'est-ce qui... Qu qui se passe Ok. Ah ouais, maintenant on a plus de géomantien. Donc ça c'est bien. Je vais pas l'acheter. J'ai envie d'acheter des démons pour pouvoir tempo un peu. Je pense que je vais pouvoir sur lui. Faire un roll. Acheter lui. Bon. Le plus fort, mais il tout Vous voyez l'intérêt d'observer? De, de, C'est que Toki, elle est. Euh... Oh wow. elle a fait des trucs comme ça. <rire> Toki, elle est taverne. Elle a fait l'ultra Toki en fait. Elle a up sur les 5 gold. Normalement, on peut sur les 5 gold, vendre le token, pouvoir acheter des 3 et ensuite respecter la Toki curve. Mais là en fait, elle a hardcore up. C'est à dire qu'elle est 3 et je pense qu'elle a. Prochain tour, elle va vendre son token. Et elle va aller chercher 2-4 sur les, le tour 4. Je répète son adversaire plus tard. Ok. Donc vous voyez c'est important l'observation ici. Voilà on récupère notre petit loulou. Euh, jouer des démons ou des uranes. Bah écoutez cette quête en espérant qu'elle soit bien. Ah, c'est raté. Euh, vous choisissez un serviteur non doré. Ajoutez des cartes dans votre main. Le problème c'est qu'on n'a pas de naga. On n'aura pas beaucoup de cartes dans la main. Je pense que minisbir, ça peut quand même bien se faire. On va jouer un naga, un démon, pardon. Un autre démon, un autre démon, un autre démon. Le problème c'est qu'on va mettre longtemps à le faire. Ajouter les cartes dans la main, ça fait quoi Ça fait une maintenant. deux, 3, ça fait 4, 5. Après, plus grand chose. Donc on sera à 5 mais il nous manquera 11 les 11 on les aura, ouais j'ai l'impression que quand même, Minisbeer est plus facile à réaliser après euh, ouais ce sera sûrement Minisbeer mais ça m'ennuie un peu donc là on récupère notre loup, on joue on joue lui on joue soit lui, soit lui on va pouvoir sur lui peut-être C'est un peu pareil. C'est hein. pas totalement pareil parce que lui, si je, je prends lui, lui il est 4-2. Après 4-2 ou 2-2 qui mine 1, c'est un peu la même en vrai. 4-2 ça a plus de stats. Et ça pourra manger des trucs plus gros plus tard. On va plutôt faire ça. Ok. Donc là vous voyez on a une tempo qui est jolie. Hein. On est sur les 6 golds. On a 7-9, 5-7, donc c'est des cartes qui sont équivalentes à Verne 3. Et euh... donc là maintenant on va un peu préserver nos points de vie, c'est intéressant. Par contre on n'a pas loqué de trip. On a... Mais par contre on a 3 doubles. Et 3 doubles d'itération maximum. Euh, itération 16, si je dis pas de bêtises. Et 2 sur 3, des cartes qui ne sont pas des cartes rares. C'est des cartes communes. Je vais regarder, hein, mais je pense que T-Scolaire, Le Chat, ce sont des cartes communes. Oh, lui joue des démons, non? Peut-être qu'il est possible que l'emprisonneur, le, Ok, il est à 22 avec des mondes, donc je pense pas. Donc ouais, commune, commune, commune, commune. Quelle est la différence entre une commune et une rare On va voir si vous allez révisé. réviser. Euh, ok. Faut pas forcément le... Donc là, on a le triple. Que faire Ah, le problème, c'est que si on joue ça, c'est un peu problématique. Est-ce qu'on peut l'acheter maintenant C'est dur hein Attendez. On prend le risque Ouais je prends le risque je pense C'est 66% de réussite Et il faut quand même Que je tempo 66% Le problème c'est que si je le fais pas je risque de perdre beaucoup de points de vie Et en fait si je perds genre euh, Entre 8 et 12 points de vie ça vaut pas un hein, 66% tenté Donc il faut le faire là commune on la renvoie dans le pool et une rare on a tendance à la garder ouais exactement c'est ça en fait il n'y a pas de rareté spécifique mais on va dire que une carte commune bah, c'est une carte qu'on va souvent remettre dans le pool ou une carte qui va pas être prise par les joueurs typiquement euh, le euh, comment il s'appelle le, le la rondelle c'est une carte qui est plutôt une carte commune parce qu'en vrai on va jamais la garder c'est genre à partir du tour euh, 8 Normalement, les gens ils ont pas de rondelles dans leur board ou alors ils sont dernier. Normalement, tour 8, par exemple, la rondelle c'est une carte commune. Par contre, l'ennui au module c'est une carte rare. En général, on l'achète, on le remet plus dans le pool. Vous voyez euh, bref. Des démons ou des uranes. La question c'est est-ce qu'il faut le faire maintenant, lui Parce qu'on aura l'autre au prochain tour, vous voyez donc, je pense qu'on va. On est d'accord, hein faut, faut, faut le jouer maintenant, le fin bouche. Vu qu'on a l'autre derrière, et en fait, si on le rachète, ça va être un peu bizarre. On perd la stat des scolaire. scolaires. Tant pis. Bah, tant pis non, en vrai, on fait ça. Peut-être je fais une connerie, mais j'ai l'impression que c'est le play. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Pourquoi je gèle Y'a pas à geler. Il y a pas à geler dans ce spot. Ok, prochain tour, on ira chercher une taverne 6. Euh, je vais pas forcément chercher euh, un truc avec les démons. Hein. Là, en vrai, j'ai des démons, mais ça veut pas dire qu'on va jouer démons. L'étis scolaire, c'est pas une carte de construction finale. C'est une carte de, de tempo. Alors là, elle est très forte en tempo. Ça veut dire qu'on a bien réussi pour le moment notre, notre, notre, notre début de partie. Et l'idée, c'est, y a pas Murloc, en vrai, si on peut choper le fort mobile, des choses comme ça, c'est pas mal. Chier, mais je pense que je le joue. Hein. Je sais pas ce que je vais avoir donc ça va dépendre. Bon, c'est cool d'avoir cette petite quête. Ok. Bon Fort Mobile c'est une carte qui m'intéresse beaucoup. Fort Mobile c'est une carte qui m'intéresse beaucoup. gars c'est une carte aussi qui, qui peut m'intéresser. Bon Uther non pas dans ce spot. Charlaga ou Fort Mobile. Fort Mobile, j'aime ai, beaucoup beaucoup la, la carte. Surtout que Fort Mobile, ça m'a marché avec Sbir. Parce qu'en vrai, il y a des chances que je les garde les, les, les, petits, les petits cons. Quitte à même taunter Finbush et que Finbush récupère la statistique. Vous voyez Donc franchement, il a... ouais, Charlaga, c'est quand même un peu lent dans ce spot. On va prendre Fort. Le seul hic... C'est que j'ai pas envie que lui récupère mini Mais je pense que c'est pas si grave. On va pouvoir sur lui. Faites attention aussi par rapport au pouvoir à un moment. Parce que vous pouvez, se bo vous, pouvez vous boardlock. Typiquement, quand vous êtes taverne 6, il y a 6 créa on board. Donc sachant qu'il y en a 7 max. Si vous faites ça, c'est 3 tours. Hein. Donc si vous faites pouvoir. Euh, vous voyez, si vous faites pouvoir deux fois. Enfin, tour puis tour. Bah, en fait, à un moment, il n'y aura pas 6 créa on-board, il n'y en aura que 5. Donc, c'est un peu dommage. En général, là, je le fais parce qu'il me reste une pièce. Mais sinon, je pense qu'à partir du prochain tour, le rôle sera plus intéressant. Ok C'est rigolo parce qu'en vrai j'ai envie de tonter Hydre. <rire> Je sais pas si c'est bon, mais j'ai envie de tonter Hydre pour lui donner plus 4, plus 4 chaque tour. Après, elle récupère pas de mini sbire. Hein. Plus 3, plus 3 à 3 serviteurs de niveau 3 ou moins. Donc lui, lui et lui. On va sûrement taunter lui. Après, lui est cool aussi. Euh, Est-ce qu'on va jouer Boa Ah, c'est pas une mauvaise carte. On va jouer lui, bah, il a taunt Je prends l'info, c'est à dire j'achète et ensuite je roll ça, ça peut être sympa plus tard mais Plus tard j'imagine En gros, qu'est-ce qu'on taunte Plutôt fin bouche, non C'est un peu pareil. Hein C'est pareil pour moi. Ah, pas content pour mon placement. Que je ne vais, je vais, je vais pas lui mettre assez de dégâts parce que j'ai mis la 4-6 devant. Bon là l'idée c'était de mettre, parce que là je pense que je gagne beaucoup de combats Et il fallait faire forme, bon après j'ai une chance de taper dans les marcheurs Et il ouais nice Mais l'objectif c'est quand même de lui rentrer un maximum de dégâts Orgozoa non Bah Orgozoa euh, ça fait pas grand chose, ça va souvent faire une pièce, je vais souvent la vendre En fait Orgozoa c'est une jolie carte Mais là dans ce spot là d'expérience c'est juste pour les pièces je préfère avoir rajouté de la tempo. Hein. Mes adversaires, c'est quand même des bons joueurs. Euh, faut pas que je me dise mon bord d'effort, je, je vais les gagner. quoi. Ils ont le droit aussi d'avoir réussi leur, leur partie. Travail. Sur okay. votre on peut prendre l'ardeur et partir en, en... Bon, il faudrait l'ardeur dorée. Après, on a plein de taunts. Si on a Tony, l'ardeur Tony, on peut faire un switch. L'avantage de prendre l'ardeur, c'est que ça le bloque aussi aux adversaires. Comme ça, on a moins de chances de se faire contrer. Après on a un board qui est quand même assez fort, on est d'accord. Est-ce qu'on ferait pas un up Pour essayer d'aller chercher un autre loulou comme ça Je pense hein. Le truc c'est qu'est-ce qu'on est-ce qu'on bloque l'ardeur pour nos adversaires Ouais je sais pas. Ça me paraît peut-être un petit peu trop les euh... je jeux des pirates, mais.. On va aller dans, dans la taverne supérieure. Lui il arrive au prochain tour. Et lui il arrive dans deux tours. Oui. Donc là si on fait ça, on se bloque. Donc c'est un peu con. On va plutôt rôle le, le placement va ressembler à ça. À devant, on sait jamais s'il y a Mounted qui traîne. Bon c'est pas mal, on a pas mal de stats, chaque tour on a plus 9, plus 9 et avec lui plus 16, plus 16, donc ça fait 25. Ça. Donc on a plus 25, plus 25 chaque tour, avec de Leroy là dessous, pas mal. Hein Après bon on perdra toujours contre pirate évidemment. Mais le problème, c'est que si on essaye de contrer pirate et que personne joue pirate, là on peut vraiment être mal. Vous voyez, c'est le problème, c'est que c'est pareil, quand il quand y a murloc dans le lobby et qu'on se dit il faut faire une compo anti-murloc et qu'en fait tout le monde joue big, typiquement tu joues un peu de rip hop et que tu joues contre une compo méga big, bah en fait tu vas perdre parce que t'as essayé d'être malin à essayer de contrer murloc et en fait il n'y a pas de murloc, vous voyez. Bah bon, là c'est pas ce spot de la game, il n'y a pas de murloc, mais ce que je veux dire, c'est que parfois il y a murloc dans le lobby et qu'il n'y a pas tant de murloc que ça dans le top 4. Ouais bien sûr ce serait intéressant de tripler en prisonneur Bien sûr, bah si je le trouve, je le triple, ouais Donc c'est cool d'avoir un mort de plus Nos adversaires n'en profitent pas Mon Leroy est bien mais... Ah, voilà <rire> C'est au tard, on est en modo démon, ça paraît pas dingo. Ça vraiment pas dingo. Après, on peut. Ouais, non. Non, non, non. Bon, au pire, Charga à la fin d'un tour. Ouais. Triste. On veut un petit taunt. Non, on veut un vrai taunt. Au tard pour ça. Concentrons-nous sur les cartes-clés. Ça, c'est pas mal, mais c'est un peu trop tard. On a encore un roll. Zapp. zap a du sens. Peut-être pas contre Uran. Pirate moins. Démon, démon. Il y a un gros qui peut nous intéresser. Après, il y a un taunt ici. Hein. Il a du sens. C'est juste pour le tour. C'est pas mal de stats pour le tour. Ouais. On va envisager chaque combat. On va vraiment envisager chaque combat. Bon, c'est important. Enfin, je, chaque combat pas chaque combat comme le dernier parce qu'après vous vous chantez mais ok bon on gagne ici vous il est à 23 et on gagne enfin on gagne on a 25% quoi 25% c'est beaucoup ah j'ai peur de pas y arriver ah zut on a 6 on a 12 ah donc dommage <coughs> bon après c'est pas un board qui nous bat ça il a, trop, il a trop de retard je pense. Je hum. pense qu'on va le virer maintenant. On le vire maintenant. Pourquoi pas Bon, ça c'est bien. Ça c'est rigolo en vrai. Ça prend un peu de stats mais pas tant. Autant perdre. Enfin perdre des pièces. Autant prendre des pièces pour les rolls. Euh. On va chercher fort mobile On tente quoi avec ça Le fort Ou un, Une grosse créa un peu une grosse créa non Ça ça fait quand même pas mal de stats On va vraiment essayer d'être ultra pragmatique dans cette partie Ouais on va vraiment essayer d'être ultra pragmatique On va faire ça Alors vraiment on perd pas de pièces, on essaye de se concentrer euh... Bon les games comme ça on en fait pas beaucoup en général dans une journée parce que Faut vraiment être beaucoup énormément concentré et en général au bout de 2-3 heures de stream on... on joue un peu plus mécaniquement il faut pas jouer mécaniquement hein, sur Battleground. Quand tu joues par automatisme, c'est là où tu peux pas gagner. Donc il faut toujours réanalyser ré les spots chaque tour. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Bon cool, je le bats lui. Chichou, tu aurais un conseil pour être aussi gentil et souriant pendant toute la journée Il faut. Ouais j'en ai mais. Il va peut-être pas te plaire hein. Il Faut aimer son travail. <rire> Le travail, c'est ce que tu fais le plus dans la vie. Si tu aimes ton travail, c'est quand même chouette. Bah, chaque jour, tu es content d'être là, quoi. Ou le Xanax. <rire> Est-ce qu'on veut un autre taunt En vrai, contre euh, démon. Par contre, les, des archétypes plutôt big. Bon, c'est cool, vous voyez, il n'y a pas pirate finalement. Le pirate n'a pas récupéré a priori son deuxième. Enfin, euh, son. l'ardeur dorée. Euh, il est possible que le, le boa ait pas trop de sens. Parce que ça va rajouter des, que des petites créas. En vrai, après, boa dorée, c'est pas la même. Sachant qu'on est quand même sensiblement boardlock. Donc, let's go. Partons sur boa doré. On va rester comme ça. De toute façon, notre board est déjà fort. On a beaucoup de stats. C'est cool, on arrive à profiter de ça. Merci beaucoup, Fichou, pour ce conseil. Pourquoi ce conseil, S.E.? Pourquoi me faire ça, moi? Je t'ai rien... <rire> rien fait, moi. Le fort en 6, non anti cleave? Ouais, ouais, t'as raison. Pas s'il y a des cleaves, mais t'as raison. Même comme ça, en vrai, dans l'absolu. Ouais, beaucoup de stats. J'aime beaucoup. Ah, zut. C'est pas chouette, ça. Ah, ça c'est pas mal. C'est un hit plutôt cool pour nous. Ok. Faut pas que ça tape dans la 1-3. Sinon, ça value ou pas. Ça value. Très bien. Ok, super. Ça devrait être bon. On va bah, le tuer. Par contre, c'est pas la même. Euh... Ouais, c'est cool. La 4 ne meurt pas. Le... Bon, le... En vrai, le bois qui meurt pas, c'est problématique. Voilà, il y a 12, 18. 18, ouais. Non, c'est bon. Nice. Va-t-on jouer la finale Il y a des chances. La finale contre Huran. l'homme Goujon, chevalier des mers. Au service de notre seigneurie. Euh... Bon, on sait ce qu'on joue, hein, de toute façon. La question, c'est est-ce qu'on essaye de tripler aussi des trucs comme ça Je suis pas sûr, c'est souvent une perte de pièces. Trop tard pour. Waouh, de fuck. C'est incroyable là, il y a 4 y a... Y a démons sur la ligne. On peut pas les prendre, mais on prend. Il y a des uranes, il y a de la stat, il y a du scaling. Tout à l'heure, on avait 75% de chance de le tuer, nous avons raté. Lui par contre, on sait qu'il joue une hydre. Euh... Je me réfléchis s'il y a un spot d'anticleave. Parce qu'en vrai, il n'y a peut-être pas besoin de mettre héroïne first. On peut peut-être utiliser l'héroïne comme un anticleave. Genre peut-être comme cela. Comme ça, tout est anti clive Genre, en vrai, quand il tape dans une grosse, il fait pas énormément de massacre Genre, s'il tape là. Ah bon là, c'est un peu relou. Donc il peut faudrait peut-être faire comme ça. Parce qu'en fait, s'il tape là, on s'en fout parce qu'il tue des merdes. S'il tape là, on s'en fout pas parce que il fait. il bloque Boa. Par contre, il tape dans une créature qui a beaucoup de puissance. Donc je réalise de la value. Vous voyez Voilà, bon, c'est pareil. Ça, je. Je me permets de, de réfléchir sur ce. Et c'est d'optimiser au maximum, mais.. <rire> je pense que dans 8 heures de stream, je le ferai pas ça. Vous êtes en tête. Dans la poche. Merci Keon HS. Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, après, il a un 102 qui est un peu relou. Ouais. ouais. Beaucoup trop de stats. A euh, game doré. C'est un gros perso ça. Hein. C'est sûrement même un meilleur perso que nous. Le. Bon, en plus, il a lui. Ouais bon. Vous voyez, là, les, les games sont très rapides. Hein. Je sais pas. Est-ce qu'on peut voir où, quand c'est fini la game précédente Mais là, vous voyez, tour 13. Hein. Franchement, tour 13, c'est très, très, très, très, très rare. Hein, vraiment. Ouais, là, par contre, il y a vraiment zéro value réalisé. Euh, bon, par contre, on va survivre quand même, non Bah oui. Bon, au moins, on a l'info sur son board. On a l'info qu'on peut pas gagner. Pourquoi tu pas taunté le fort mobile en sachant que tu l'as gardé pendant toute la game Bah, parce que je vais le virer à la fin. Oh, il arrive au bon moment lui. Incroyable ce timing. Je vais vous faire un bon prix. Je n'ai peur de rien. Sauf des souris. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a un p'tit hein. Oh waouh des pièces Le milliardaire Jeff Bezos Baron Bon c'est cool quand même Ah il peut-être moyen d'escroquer de, là non Avec un baron non Je sais pas ce que vous en pensez mais... 3 oh, moi. Parce qu'il n'y a, a pas moyen d'escroquer avec... Par contre faut attaquer first hein, Sinon on ouais, voit ouais, si on attaque pas first on se fait éventrer Si on attaque first franchement il y a moyen de gagner hein. Allez Allez On a encore un petit peu de stats avec le sbire. On attaque first, please On le bat si on attaque first. Vamos, en plus cette attaque. Ouais, on le bat vachement, ouais. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est pas mal, en vrai. Ça, c'est un peu bizarre, mais... Ah, il a trop de sat, le gars. le gars. On va pas dire qu'il triche, mais... Euh, on a, attendez on a, on, a, on a un shot hein, Comme on dit Leroy Leroy GG Bam Leroy GG Il est pas prêt <rire> Allez Ah flûte Un Leroy Je demandais que ça Un Leroy c'était GG Un Leroy Un Leroy ou En vrai il n'y a que Leroy En rip -hop. Ou alors 5 euh, casseurs oméga peut-être Ou alors 4 euh, grenouilles avec 2 deux... Ouais Ouais, si, hein. 4 grenouilles et, deux... <rire> et deux 2... Et 2 petits 3-2. Ah, zut. Zut, zut, zut. Bon, en tout cas, vous voyez, Maïev, elle est toujours au top. Hein. Là, le... ça nous a permis d'aller chercher 2-6, de, de bien tempo. Le play compliqué, le play le plus compliqué de la partie, en fait, c'est ce tour 1. Où soit on fait pouvoir sur T-Scolaire, soit on fait pouvoir sur Naga. C'est con, parce que c'est un play qu'on a réalisé au tour 1. On est tour 14. Mais si on va sur le naga c'est pas du tout la même partie, c'est pas du tout la même tempo et dans une partie aussi rapide aussi bien on aurait fait 6 ou 7. Ouais. Donc euh, ça c'est des patterns de Mayev, de savoir tempo et donc même si T scolaire est moins fort que la 1-3 dans le pattern Mayev, c'est plus intéressant.